Euh, l'approche euh, roche, minéralogique, l'environnement minéralisé de manière générale, avec le milieu du vivant, et en particulier les micro-organismes, donc bactéries et archées, qui sont, et on le sait maintenant, et c'est euh, une des grandes révolutions un peu conceptuelles des dix, dix dernières années, c'était de, euh, de montrer euh, qu'il y avait une biomasse une à deux fois supérieure dans le sous-sol à ce que l'on a en, en surface. Et donc ça, c'est comprendre les mécanismes d'interaction micro-organismes-minérales, comprendre ces interactions actuellement, dans le vivant actuel, et essayer d'appliquer ces observations dans les roches anciennes qu'on a sur Terre et qu'on a également éventuellement via les météorites dans le dans les milieu extraterrestre. On est à l'interface entre l'hydrosphère, donc les océans ou les rivières, l'atmosphère et, euh, disons, les premiers kilomètres de la croûte. Le micro-organisme se sert de différentes choses, comme nous on a besoin de se nourrir d'aliments plus de l'oxygène pour respirer. Donc eux ils respirent du soufre disons et ils se nourrissent de CO2, de gaz carbonique. Donc à partir de là, quand ils vont respirer du soufre, qui peut être sous forme de gaz, ils peuvent précipiter d'autres types de produits sulfurés qu'on va retrouver dans le registre géologique. Ou ça peut être également le micro-organisme qui se fixe sur une surface minérale et il se sert par exemple du fer sur un oxyde de fer pour se nourrir. Donc l'interaction c'est soit j'ai un minéral et je m'en sers pour me nourrir, soit à partir de quelque chose qui est gazeux ou liquide, je précipite un minéral. Euh, disons sur des problèmes de, de société, on va dire, euh, c'est un des pôles importants du, du labo. Et donc il y a deux aspects euh, majeurs. Un des gros aspects, c'est la séquestration géologique du CO2. On sait qu'il y a des types de micro-organismes qui sont capables d'utiliser le gaz carbonique et de le précipiter. Donc on essaye de reproduire ça in situ pour ensuite à terme être capable de prévoir l'évolution du site. Au cours du temps. Et puis, il y a une application très importante, c'est la dépollution des sols ou des rivières. On a des cours d'eau dans le sud de la France, un grand cours d'eau connu à Rio Tinto dans le sud de l'Espagne, où on a des rivières qui traversent des mines ou d'anciennes mines et qui se chargent en ces éléments polluants. Cette pollution peut, paraître, peut, peut disparaître assez vite dans le cours d'eau.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 d'aller euh, trouver des moyens d'explorer les bactéries qui vivent dans, dans les roches. Et euh, notamment, comme on voit sur cette photo, quand on prend un échantillon de roche, on sait maintenant que les micro-organismes qui y vivent sont capables de s'y développer, ils puisent leur nourriture, et, euh, et on peut en trouver jusqu'à plusieurs kilomètres de profondeur dans les roches. Par contre, quand on collecte l'échantillon euh, tel que, il n'y a aucun moyen de savoir si cette bactérie-là est active quelle sorte de bactéries c'est et quelle activité elle peut avoir dans, dans la roche. Donc euh, mon travail consiste à, voir, à mettre en place des méthodes qui permettent de répondre aux questions qui est là et qui fait quoi. Ces bactéries qui vivent dans les roches, elles sont capables de, à la fois d'altérer les minéraux qui constituent ces roches, mais également de for, former des, des, des nouveaux types de, de, de minéraux, comme on peut le voir ici. Donc c'est ce qu'on appelle un, un carbonate. Et on voit très bien sur cette image en microscopie que les bactéries ont. Euh, sont liés à la formation de ce minéral. Et pour voir plus en détail, notamment sur cette photo de, qui est prise en microscopie électronique à balayage, on voit les bactéries qui sont à la surface de ce minéral. Elles ont généré tous ces minéraux, ici, qu'on voit, qui sont des carbonates de calcium. Et dans le cadre en particulier du stockage géologique du CO2, on a un intérêt à, utiliser, à étudier ce genre de phénomène puisque on injecterait du CO2 et pourquoi pas utiliser un agent bactérien qui nous permette de, de l'immobiliser sous forme de minéraux solides. Ce qu'on cherche, c'est aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que pour identifier les bactéries qui sont en présence dans les, dans les roches profondes, ce qu'on a besoin de voir, c'est d'aller un petit peu euh, euh, caractériser leur ADN puisque c'est ça qui va nous donner une indication de, du type de bactéries qui est là. À partir de cet ADN-là, on va aller accrocher des petites sondes qu'on aura fabriqués et qui, accrochés à des petites particules de métal qu'on voit là ici en noir, vont aller un petit peu reconnaître dans un environnement un type de bactérie donné Et après, pour comprendre les processus vraiment plus fins qui se passent à l'échelle des molécules qui constituent la bactérie, on va avoir besoin de méthodes plus fines comme le synchrotron qui, là, vont nous permettre d'accéder à, euh, à l'échelle atomique. Il y a des, des thématiques beaucoup plus fondamentales euh, en relation avec l'origine de la vie sur Terre ou euh, y a-t-il une vie extraterrestre Très très tôt dans l'histoire de la Terre, on pense qu'il y avait des micro-organismes qui ont pu euh, se former. Comment ça c'est un, une vaste question, c'est pas résolu, mais on travaille là-dessus et nous ce qu'on essaye de faire c'est trouver ces traces de vie. Un fait parlant sur l'origine de la vie, ça a été de montrer euh, euh, qu'il y avait dans les stromatolites, justement je peux vous montrer euh, les stromatolites euh, de ce type-là, à 2,7 milliards d'années, donc un stromatolite c'est un tapis algaire, ce minéral-là se construit des structures en dôme comme ça. Et puis, il y a toujours le, le tapis microbien qui est en surface. Et au fur et à mesure qu'il meurt, il y a une espèce de précipitation induite d'aragonite, donc un, un carbonate de calcium. Mais cette aragonite est très très instable. Donc l'aragonite, on, on la connaît à l'actuel. Et on la connaît dans des roches qui ont 200 millions d'années, 300 millions d'années. Et là, pour la première fois, on a trouvé des nanocristaux d'aragonite dans de la matière organique qui ont 2,7 milliards d'années. Donc on a une trace ou une preuve très forte en faveur de l'hypothèse que ces structures random sont vraiment issues d'une activité microbienne. On a fait un forage à 100 mètres de profondeur et on retrouve la séquence mais qui est beaucoup mieux préservée. Donc on retrouve les sédiments euh, en noir, là ce sont des sédiments profonds. Et puis ensuite on a des dépôts carbonatés Dans certains, on voit très clairement ici une stromatolite. Donc on voit la cendre volcanique, la bestiole qui a commencé, le tapis microbien qui a commencé à se développer. Et puis tout d'un coup, euh, il y a eu une arrivée d'eau profonde et on a un dépôt de, de, de, de sédiments noirs. Donc uniquement dans ces trois centimètres-là, on a toute une histoire géologique qu'on peut, qu peut interpréter et peut, sur laquelle on va travailler. Dans le labo, on a essayé de réfléchir à quels sont les deux outils, l'un de la microbiologie, l'autre de, des géosciences que l'on pourrait coupler pour essayer de faire la diversité microbienne dans l'échantillon que l'on regardait et en même temps caractériser la structure de minéral dans lequel ces micro-organismes vivaient. Et donc ça c'était un prototype. Nous permet de faire le lien, de passer à la fois de, des lasers du confocal au laser euh, ramant. C'est le premier en Europe, il y en a un à la NASA aux États-Unis mm -hmm. et le second a été implanté ici à l'IPGP. On s'intéresse aux interactions entre les, les micro-organismes et les minéraux. Euh, là, j'analyse des échantillons euh, qui proviennent de stromatolites, des stromatolites actuels, donc vivants, et on s'intéresse aux mécanismes de pré précipitation euh, des carbonates dans ces stromatolites. On essaie de comprendre comment le carbonate de calcium précipite là-dedans, sous quelle forme, et euh, du coup euh, quelles sont les traces que l'on peut retrouver dans les stromatolites fossiles que l'on recherche euh, à l'archéen par exemple. Donc le but c'est après c'est de, de pouvoir identifier avec des sondes fluorescentes euh, l'ensemble des micro-organismes dans les différentes couches. Là, on a imagé ces micro-organismes pour essayer de déterminer ce qu'il y avait dans nos échantillons, parce qu'il y a des spectres de fluorescence qui sont typiques des algues, des cyanobactéries et des différentes bactéries phototrophes. Alors donc Pour le confocal, ce qu'on regarde, c'est plutôt la fluorescence des micro-organismes, des minéraux, tandis qu'au rame, on a accès à la structure chimique des éléments de notre échantillon. Ce que j'ai fait ici, j'ai fait beaucoup d'analyses euh, Raman, c'est une analyse spectroscopique. C'est un spectre de vibrations dans les échantillons. Et chaque minéral a différents types de vibrations que on peut détecter. On peut identifier des minéraux et des molécules organiques dans la main de petits morceaux euh, de roche. J'ai fait des études sur euh, cette lame-là, ça, ça vient d'Afrique du Sud, euh, c'est des matériaux organiques dedans, c'est le matériel qui est euh, préservé, des microfossiles en fait. Ce spectre-là indique que c'est quelque chose qui est indigène, qui, qui est dans l'échantillon, et on pense que euh, ça c'est du vie qui a 3,4 milliards d'années aussi euh, d'études euh, sur l'altération la, des vers basaltiques euh, au niveau des sources hydrothermales. Mmh. Et les sources hydrothermales sont très riches en micro-organismes et donc euh, essayer pareil sur des basaltes euh, qu'on incube au fond euh, pendant euh, de très longues périodes, euh, essayer d'identifier les micro-organismes responsables de l'altération de ces basaltes. J'ai déjà regardé euh, sur des au même, je sais que les bactéries ont altéré le basalte. Donc là j'aimerais regarder sur celles que j'ai conservée s'il y a encore des micro-organismes dessus, et donc les imager d'abord à l'épifluorescence et couplé avec du ramon pour identifier chimiquement les biominéraux qui auraient pu précipiter autour, etc. Il y avait la par définition, on est interdisciplinaire, parce qu'on est aux interfaces. J'ai montré qu'on travaillait au point de vue mécanistique à l'échelle atomique. On allait ensuite aux interactions micro-organismes minérales à l'échelle du micron. Et puis on faisait le lien avec le milieu géologique. Et ensuite, on faisait même éventuellement des, des relations avec des phénomènes au premier ordre, formation de l'atmosphère. Donc ça, ça implique une relation avec la minéralogie. Ça implique une relation, pour ce qui est du premier ordre, avec les isotopes stables, pour faire ce lien entre mécanismes et interprétation à très grande échelle. On se rend compte qu'on est au baluciment de cette, de cette nouvelle discipline. Je pense qu'il y a une grande découverte qui est en train de se mettre en place, c'est qu'il y a du vivant sous nos pieds jusqu'à 6 km de profondeur, dont on ne connaît pas la diversité, dont on est, on commence à penser que l'essentiel des grandes ressources d'énergie, les grands gisements métallifères de fer, d'or et autres, sont liés à cette activité-là. Dont on commence à penser que les grands bouleversements globaux à l'échelle globale de la Terre euh, sont liés à cette activité euh, microbienne, et, et dont les répercussions sur des phénomènes de société euh, sont également euh, tout à fait dans, dans les prémices séquestration géologique du CO2, dépollution des, des sols.